Bonjour, je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projets. Je forme notamment des facilitateurs facilitatrices à l'accompagnement avec cette méthode puissante des constellations de projets. J'accompagne les personnes en individuel euh, pour euh, s'ouvrir à la possibilité de pouvoir mener avec joie leur projet de cœur. Euh, J'organise des formations en mission de vie professionnelle. Donc là, il y a un séminaire qui se fait du 15 au 17 avril. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message nancyarding.iaou.fr Et puis, j'accompagne des collectifs qui habitent cette planète autrement à se connecter à leur plein potentiel avec cette méthode très transformatrice des constellations de projets. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un projet que j'ai accompagné. C'est un projet sur la parentalité. Et la personne, pour la première fois de sa vie, se rendait compte qu'elle pouvait être une personne source, une personne qui allait mener un projet innovant, audacieux, euh, et qui reflétait tout son parcours personnel tous les accompagnements qu'elle a déjà menés auprès de parents, et qu'au cœur de ce projet, il y avait son propre cœur. Je viens juste de terminer un stage avec eric Laudière sur le cœur, sur l'eau, et donc j'étais vraiment mais, prête à pouvoir euh, accompagner cette constellation. Et donc, euh, son, son venu, la thématique du, du jugement du jugement qu'on peut avoir sur soi au départ de la constellation c'était une idée de merde c'est dire que ce projet là c'est vraiment une idée de merde et donc casser dans l'œuf toute possibilité de matérialisation et puis au fur et à mesure que cette idée de merde a été écoutée a été entendue, a été accueillie euh, la personne s'est rendue compte que c'était les jugements qu'elle pouvait avoir sur elle-même et tous les jugements que portent les parents sur eux-mêmes euh, quand ils sont dans la muise, quand ils ne voient pas le bout du tunnel, quand ils se sentent euh, isolés, euh, pris à leur propre piège de parents et que justement cette idée de merde qui s'est transformée au fur et à mesure en jugement était centrale dans son projet. Son projet, c'était d'accompagner des parents à sortir de cet espace euh, englué de jugement et de pouvoir aller vers l'espace du cœur qui est un espace qui ne juge pas. L'espace du cœur où le parent peut se retrouver dans un espace de, de douceur. Peut reconnecter avec son propre enfant intérieur, faire la paix avec tout ce qui s'est passé précédemment, avec tous les carcans, tout, toutes les conventions dans lesquelles il s'était enfermé, euh, et pouvait accompagner, comme il se doit, les enfants à venir, qui sont souvent plus libérateurs que, que nous le sommes deux. <rire> euh, et voilà, et donc du coup, c'est ce qu'elle a connecté. Elle a connecté cet espace de, de vulnérabilité, cet espace euh, du grand géant euh, qui, qui euh, à la fois prend soin du petit cœur qui a souffert et euh, a une résilience intérieure forte euh, qui peut du coup accompagner euh, d'autres parents, euh, mener un projet innovant, ambitieux et euh, porteur de porteur d'amour. A bientôt